Tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une vidéo SQDC, la review 236, grâce à l'abonné E50 Top Shape. Un gros merci, mademoiselle, pour ce joint pré qui est le Trailblazer, euh, le Sativa, le Spark Sticks. On sait que Trailblazer, c'est une marque d'organigramme. Organigrammes font Edison, Trailblazer, et on a vu hier. Anchor Biologique, encore un autre produit de Organigramme. On a déjà essayé les 3.5 grammes de Spark et de Flicker euh, Buds. Spark Buds, Flicker Buds, le Sativa et l'Indica de Trailblazer. Trailblazer, c'est des variétés mélangées. C'est jamais le même cannabis qui est à l'intérieur de votre joint ou de votre 3.5. Euh, c'est un produit mélangé. Euh, dans six mois, ça va être un autre produit d'organigramme qui va être dans votre joint. J'ai déballé le joint, c'est vraiment super cool. Euh, très cool. Ce qui est le moins cool par contre, c'est que je l'ai cassé. Euh, écoutez, le, le joint, là, le cot était tellement long, j'ai voulu le couper et ça l'a cassé. J'ai vraiment mal fait mes affaires. Euh, le joint il, il est un peu plus long que le cote, mais le cote est vraiment, vraiment trop long. Euh, ça change le goût, ça change le goût. Pour ceux qui sont pas vraiment certains que ça change le goût, écoutez, euh, achetez-vous un cote en verre, hein, en vitre. Euh, vous fumez ça, c'est vraiment différent. Fumez votre cannabis que vous êtes habitué à fumer, et puis essayez un coton vert. Vous allez voir la différence. Euh, ça l'améliore le goût, hein. Vous savez que quand on fume un joint, le joint, le, le, le cannabis, le, le, le goût est affecté par le, le carton un petit peu, par le papier, hein, qui est brûlé. Euh, beaucoup de gens aiment mieux fumer euh, au euh, au bang, et beaucoup de gens aiment mieux vapoter pour goûter plus au goût au terpènes sans que ça soit là, mélangé avec euh, le papier ou euh, passé dans un tube de carton. C'est un petit peu euh, précis ce que je vous dis, mais quand même, c'est vrai, quand, quand le code de carton est très long, là, mettez, mettez les dons encore plus long. Hein? Si, si on le met encore là, deux fois plus long, à un moment donné, là, tu, OK, là, ça, là, là tu comprends, là. bon, c'est ça, c'est ça. C'est trop long, tu comprends? Ah, T'as pas compris? Ben, mets-le quatre fois plus long. Ah, là, ça te tente pas de le mettre quatre fois plus long. Pourquoi? Pourquoi? Tu le sais pas? Mais c'est ça, c'est, à cause que tu le veux pas trop long parce que ça change trop le goût. Là, je vais essayer de faire un petit plaster. Je pense que je vais être obligé de le rerouler. Vous voyez, prendre une petite pause. Écoutez, juste de retour. J'ai été obligé de défaire le joint. Il y a vraiment 0.5 point grammes dedans, là. Euh, j'ai refait un joint et puis c'est vraiment un gros joint. Euh, Je n'en reviens pas comment qu'ils mettent ça, vraiment compact. Euh, il était vraiment plus court que le mien. Puis pourtant, c'est la même quantité. Puis même là, que j'ai un, un, un mini-fond ici, là. Regardez, vous voyez une petite affaire. Donc, euh, encore merci à 50 Top Shape pour le joint préroulé. Désolé, c'est l'expérience. L'expérience qui rentre, euh, tu peux pas euh, couper un cote avec tes dents, c'était ça la raison, euh, toujours mieux avec des ciseaux mais là moi j'ai voulu faire mon petit comique, essayer de couper ça avec des, mes dents, le joint est tout cassé, euh, l'arôme je l'ai senti, ça sent quand même assez bon, euh, terreux mais euh, pas de cariophilène, on va le fumer, on va avoir une meilleure idée, 5$ et 20 sous pour un joint pré-roulé. Euh, pas disponible là, pour le Sativa ici, le Trailblazer, euh, Spark, hein, le Spark c'est le Setiva donc euh, 5 et 20, pas disponible il y a tellement de compétition à la SQDC pour les joints préroulés dans la section joints préroulés sur internet 74 joints préroulés différents hein, on sait qu'à la SQDC il y a des contenants de 1 joint 2 joints, 3 joints euh, 0.5 grammes il y a même des joints de 1 gramme et je pense qu'il y a seulement euh, une compagnie, seulement une compagnie qui offre des joints de 0.3 grammes. Trois unités, de, ah ça c'est incroyable. Trois unités de 0.35, je ne sais pas c'est quelle compagnie qui fait ça. Trois unités de 0.35, 48 nord. 48 nord avec Granddaddy Purple. Pour 13,10$. 3 joints pré-roulés pour des 0.35 Ça ici, 0.5$ pour un joint. Ça, c'est moi qui le fait. Mais c'est trop gros. C'est trop gros. Euh... nous vous savez, je suis un gros consommateur et puis je trouve que c'est trop gros. Moi, je pense que 0.35 ce serait vraiment idéal. Là, euh... 3 joints là, de 0.33 qui donnent un gramme. Donc, le Spark Sticks, c'est écrit ici que la terpène dominante, c'est Karyophyllene. est-ce euh, que c'est la SQDC qui n'a pas fait une mise à jour? Euh, encore ici, terpène cariofilène, Myrcène, Humulène. Variété mélangée, ça va toujours changer. Fournisseur Organigram. La marque Trailblazer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Organigram. C'est quand même une grosse compagnie, là. Euh, qui vendent sur le médicinal, hein, pas juste le récréatif à la SQDC. Donc on regarde Organigram, hein, euh, c'est très drôle, leur symbole, c'est OGI, si vous voulez acheter des actions à la bourse. Et le prix là, 1$ et 33 sous, euh, si vous voulez être propriétaire de Organigram Holding. 1,33$ US. On aime ça. Merci encore à l'abonné 50 Top Shape. Puis je voulais remercier aussi euh, du monde qui m'aide beaucoup. là. Hein, vous savez, c'était ainsi que je vais m'acheter des produits pour faire la culture de cannabis. Euh, pour faire pousser mes quatre plants. Je voulais vraiment remercier là, euh, la gang de Joliette. Et puis la gang de Stoneham. Euh, deux bonnes gangs là, euh, qui m'aident vraiment, vraiment. Euh, des conseils euh, différents euh, qui se complètent très bien. Terreux, terreux. Tu si sais, tu vois Cario Filen là, t'as peur T'en veux pas Hey, euh! c'est pas tout le monde qui eu ça, le cariophilène, il y en a qui aiment ça. Correct, correct. Moi, quand je joue au ça me fait peur. Mais quand j'y goûte, il est correct. Pourtant, euh, ils disent les terpènes, mais ils disent pas les goûts. Pourtant, ils disent des fois le, le goût. Hein. Si on connaît les terpènes, on est supposé savoir le goût, en général. S'ils savent les terpènes dominantes, c'est parce qu'ils savent quel cannabis qu'il y, qu y a dedans. Il y avait des produits mélangés qui ne mettaient pas les arômes, mais qui ne mettaient pas les terpènes non plus. Pas mauvais. Pas mauvais. Euh... est-ce que c'est le humulène? Troisième terpène? Je peux pas vraiment me fier à ces terpènes -là. là Je suis un peu, je comprends pas, Je comprends pas. On sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un produit mélangé. Comment ça que tu me dis c'est quoi une terpène? Si tu sais c'est quoi une terpène de moins arôme? Ça doit être la SQDC, encore une fois, là. On va essayer de voir, là, s'il y a des produits mélangés, là. Euh... je vais écrire mélangé dans la barre d'outils. Euh, j'espère qu'ils vont nous sortir tous les produits mélangés. Voici Fleur du jour. Fleur du jour, c'est un produit de 48 nord 3.5 grammes de cannabis. Et puis la variété qui est à l'intérieur, c'est un produit mélangé. Ça ne sera pas le même produit. Ça ne sera pas le même cannabis dans 6 mois. Quelles sont les terpènes de Fleur du jour? Ben, on ne les a pas. On ne les a pas, les terpènes! Parce que c'est pas le cannabis, c'est pas le même cannabis. Tu penses-tu, toi, que le gars de la SQDC va changer les, les terpènes aux 6 mois? Tu penses-tu vraiment qu'ils vont faire des mises à jour? Arrête, arrête. Ils sont même pas capables de nous donner un bon range. de. de, de. Le range est correct. Mets-moi un range de 10%, là, OK, ici, on a 8%, de 12 à 20, là. Mais donne-moi le, le THC live, OK? Dis-moi, Floyd Joe, tu peux l'avoir entre 12 et 20, là. Bon, aujourd'hui, t'as 19.5. Si tu le commandes en ligne. Pas capable. Pas capable, pas capable, pas capable. Mais sont capables, par contre, de nous dire qu'ici, on a un joint pré roulé, produit mélangé. Bon, on va quand même te dire les terpènes. On va te dire terpènes, maintenant c'est myrcène, humulène. La il fait des tours de magie, tout Chris, Christ t'es capable de me dire qu'il que, qu y a quelle pènes qu'il y a là-dedans. Sans même savoir le cannabis qu'il y a là-dedans. Dans moi, donc les arômes, Master. Je sais pas. Fuck off, man. Fuck off. Ça n'a aucun sens, man. C'est le même SQDC, man. C'est toujours des interrogations. Tu sais qu'on va te prendre un, un produit régulier. OK? Un produit régulier. Exemple. Est-ce que du bon Select est un produit régulier? Je ne sais pas. On va prendre un produit régulier. On va prendre euh, la chef dorée de l'Oregon. De l'Oregon. Chef doré de l'Oregon. Le produit, la variété, c'est la chef dorée de l'Oregon. On a les terpènes. Hein, Cariophyllène, terpinolène, humulène, myrcène goyole ok, on les connaît les terpènes. Puis on nous dit les arômes, floral, terreux. Comment ça qu'ils nous disent des arômes? Ben parce qu'ils connaissent les terpènes. Comment ça qu'ils nous disent des terpènes? Ben parce qu'ils savent c'est quoi la variété. Un Spark Boss, eux autres. Faut pas en vouloir, à Organgram et Trailblazer. C'est pas eux autres qui pitonnent là, dans l'ordinateur, c'est la SQDC, là. Ah, c'est ce qui me font capoter, c'était SQDC, là, man. Hey, imagine si c'est juste un employé qui fait toute la mise à jour pour tout le site. Hey, man. C'est je veux pas savoir c'est qui, man. Je... je veux pas le savoir, man. C'est ça, ça. Ça, là, c'est... Ça a pas de tortue, c'est... C'est même pas pas de tortue, man. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Si tu me dis terpène, donne-moi les si tu me dis terpène terpènes, donne-moi la variété de cannabis. Si tu sais pas c'est quoi le cannabis qu'il y a dedans, tu peux pas savoir les terpènes. Tu peux pas savoir les arômes. Je sais pas si tu me comprends, man. C'est un sac à surprise. Tu peux pas savoir les terpènes, man. Genre, on parle un peu plus de cannabinoïdes. Le CBN, le CBG... Hein? Le THCV, on entend parler du THC, on n'a pas entendu parler du CBD. On commence à connaître un peu plus les terpènes, sauf hein, qu'on ne les a pas encore approfondies à Winman. On va bientôt faire ça, approfondir chaque terpène, une par une. Éventuellement, j'aimerais qu'on parle des cannabinoïdes, une par une. Hein? Il y en a plusieurs, mais... Ce qui est plate, c'est qu'on on peut en parler, mais on ne on, on sait pas euh, quel cannabis qui en aurait plus que d'autres. Parce que je suis pas sûr, là, je m'avance, écrivez dans les commentaires, mais chaque cannabis a beaucoup de cannabinoïdes, je crois, mais à certains degrés. La façon dont on roulait les, les joints... Je sais pas si je l'aurais déjà fini en ce moment. La vidéo est déjà rendue à 14 minutes. Euh, il était vraiment cool, hein? Tu prends le pop là, ça brûle mon homme. C'était vraiment compact. Quand j'ai ouvert, c'est tout en poudre là-dedans. Là. C'est pas euh, émietté à moitié. C'est grindé pas à peu près. Tu sais, c'est du sable, de la farine. C'est mou, -mou, mou, tu comprends. 7.75, très, très, très, très, très, très léger. Euh, cette Sativa, là, ça m'endort pas trop, trop. Euh, ça m'endort pas, finalement. Bien satisfait quand même, là, euh, de la ronde. Je te laisse là-dessus. Pas disponible nulle part encore, là, entre 17 et 17%. Entre 10 et 17. Entre 10 et 17. Non, non, man. En 10 et 17, j'ai eu 7.75. Non, c'est une joke, man. C'est juste une bonne frustration à, avant la fin du vidéo, là, man. Oh, tabarnak, tu m'y es su, man. THC en 10 et 17. C'est-tu le, le bon produit que j'ai dans les mains, man? Non, écoute bien, là. 10 et 17, c'est le bout-tu? Je te mets la loupe devant, man. Et ça, c'est écrit, là, 7.75 MG. 77.5 Mg. 77.5 Mg. Hey, J'ai 7.75. Man. Si c'est pas ça la fin du monde, c'est quoi? Donne un pouce à la vidéo. Va t'abonner à Oui sur mon Instagram. Et commente. Mets-moi un petit commentaire. Et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.